Coucou les filles Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler euh, ben des repousses et justement des décollements qu'on peut avoir au niveau des repousses. Alors si vous n'avez pas regardé la précédente vidéo, je vous montrais donc la pose américaine. Donc là j'ai fait un retrait de ma pose américaine et j'ai simplement mis une, une base donc euh, ma base épaisse nude par dessus juste pour euh, renforcer un petit peu mon ongle naturel mais comme vous pouvez le voir voilà il est vraiment très sain très joli alors je pourrais presque le laisser comme ça, bon j'ai pas mis de finition, j'ai rien mis du tout, j'ai juste mis la base j'ai enlevé avec le film de dispersion mais si ça vous intéresse de voir comment euh, faire une pose américaine donc regardez bien dans mes vidéos et euh, donc dans la vidéo précédente je vous montrais comment faire la dépose de euh, la pose américaine et euh, je vous dis exactement tout ce que j'en pense donc dans cette vidéo nous allons voir donc les repousses là euh, comme vous pouvez le voir ça fait un mois que euh, j'ai fait cette pose de vernis semi-permanent alors avec les vernis freedom alors je vous les montre tout de suite donc c'est ce vernis là donc là, c'est le rouge. Et donc, en fait, euh, ces vernis euh, contiennent déjà la base, la couleur et la finition. Ce qui fait qu'ils sont brillants comme ça. Là, ils ont un mois. Hein? Donc, je ne sais pas si vous imaginez. Là, ils sont plus très, très brillants. Mais à la base, ils étaient vraiment ultra, ultra brillants. Euh, donc, du coup, je vous montre... Euh... Je vous montre tout ça aussi dans une dans une formation d'initiation que je vous offre. Si vous voulez y accéder, regardez juste sous cette vidéo, il y a un lien euh, donc euh, vers mon site yornels-international.com. Euh, vous allez dans la partie cadeaux offerts, vous allez voir il y a une formation d'initiation, un challenge de sept jours. Vous avez accès également. À à des conférences que je vous offre et donc vous pouvez profiter de tout ça pour apprendre déjà à faire des petites choses sur vos ongles aujourd'hui on parle de décollement parce que c'est souvent le problème qu'on peut avoir alors je vais vous expliquer les différentes raisons d'un décollement et je vais vous montrer à quel point ça peut être simple de faire une pause sans décollement alors comme vous pouvez le voir je vais vraiment insister vous voyez que je n'ai aucun décollement à aucun de mes ongles donc voilà, je vais, je vais me rapprocher un petit peu plus pour que vous voyez. Vraiment, ça tient très très très bien que ce soit voilà, n'importe quel ongle que je vous montre. Voilà, sachant que celui-là, hein, j'avais ma pose américaine dessus durant deux semaines que je viens d'enlever et j'ai juste euh, voilà, rectifié. Mais vous voyez que mes ongles sont tout à fait sains. En dessous aussi et que donc là la pose a super bien tenu depuis ben ça fait plus de quatre semaines maintenant je me suis dit je vais la tenir le plus longtemps possible avant de faire cette vidéo là honnêtement comme vous pouvez le voir c'est plus très très joli donc il était vraiment temps que je refasse cette pose. Donc là, euh, je vais vous expliquer pourquoi ça se décolle. Si ça se décolle, en général, c'est que vous avez trop de matière au niveau de la cuticule. Regardez euh, donc comment doit être voilà, la, votre, votre gel ou votre semi-permanent euh, à ce niveau-là. En fait, vous ne devez pas du tout avoir euh, de, de bombée ici de matière à ce niveau-là. Au niveau du bord libre, il doit être fin. Je ne sais pas si vous voyez... Voilà, il est très très fin mon bord libre et j'ai un tout petit peu de matière à ce niveau qui va absorber les chocs. Alors mon semi-permanent, je ne l'ai pas mis directement sur mon ongle, j'ai simplement fait un tout petit gainage. Mais très très léger, vous voyez il est plat mon ongle hein. je n'ai même pas fait de bombée il est très très fin sur l'avant je vous le montre comme ça, voilà il est très très fin, euh, à peine plus épais que, le, que mon ongle naturel, c'est juste en fait pour avoir une base qui va vraiment bien tenir et c'est là où c'est magique en fait c'est que ces produits là, ils sont top à plein de niveaux, déjà parce que euh, ce sont des, des produits vegan mais en plus de ça, euh, parce qu'en fait euh, ben, comme vous pouvez le voir, ils camoufle déjà super bien, la couleur est super joli euh, donc j'ai le nude, j'ai le natural et surtout ce qui est top c'est que c'est une base qui va à la fois être utilisable pour des poses de gel et pour des poses de vernis semi-permanent donc c'est une seule base épaisse qui va pouvoir faire euh, finalement tout <rire> vous allez pouvoir faire un petit ganache sur l'angle naturel vous allez euh, pouvoir faire euh, donc la base et ensuite faire un rallongement sur, euh, sur vos ongles euh, voilà vous pouvez faire plein plein de choses avec cette base là je vous montre les autres j'ai donc la la naturelle, la clear et la nude. Celle-ci est un peu plus rose, celle-ci un peu plus nude et celle-ci totalement transparente. Mais elle est euh, donc très épaisse. Et quand vous allez l'appliquer, hein, je vous montre la, la texture. Hein, comme vous pouvez le voir, alors je <rire> n'ai pas la bonne position pour vous montrer. Comme vous pouvez le voir, en fait, elle est très très épaisse. Et quand vous allez l'appliquer, en fait, vous pouvez déjà faire un léger bombé directement avec votre base. Et ça, c'est cool. Et quand on l'applique, en fait, je vais vous montrer donc sur mon pouce. Là, vous voyez que je n'ai pas du tout d'excédent de matière à ce niveau-là. Comment faire En fait, vous posez votre matière à ce niveau. Et ensuite, tout doucement, vous allez la pousser. Et ensuite, on va bien tirer la matière pour enlever le surplus de produit. On va faire pareil sur les côtés. Comme vous pouvez le voir, voilà, c'est très très fin sur les côtés. Et une fois qu'on est à ce stade, alors j'ai euh, cliné Donc euh, cligner, c'est simplement passer le cleaner euh, voilà avec un carré de cellulose donc je vous remonte la procédure alors <rire> je reprends mon, mon petit euh, mon petit coton alors, simplement on passe pour enlever le film de dispersion une fois que c'est fait on va prendre le bloc on va légèrement dépolir. Pour enlever donc tout le côté brillant on poussières avec toujours le même cleaner et là quand vous allez appliquer la couleur en fait vous, donc on attend bien que le produit se soit bien euh, évaporé partout et quand on va approcher la couleur, en fait, on va faire bien attention à ne pas mettre trop de produits, donc justement à ce niveau. Donc ça, c'est la première cause de décollement, c'est qu'il y a trop de matière. Deuxième cause de décollement, c'est par exemple, quand vous vous approchez votre lampe, je suis désolée, je la tire un petit peu. Quand vous l'approchez et que vous l'allumez, par exemple, il y a des clientes, elles vont faire ça. Elles vont se mettre juste au bord, <rire> ça ne peut pas sécher comme ça. On est bien d'accord qu'il faut être bien la main en dessous. Euh, souvent, votre pouce va sécher plus mal que les autres ongles. Pourquoi Encore une fois, parce que vous l'avez mal placé ou parce que votre cliente l'a mal placé. Elle peut même des fois le placer comme ça. Le problème, c'est que la matière va couler sur le côté ici donc vous allez avoir un amas de matière là et en fait le problème c'est que là ça va pas du tout sécher donc forcément décollement pour éviter ça soit elle le met sale soit vous tirez la lampe jusqu'au bord de la table et là en fait vous posez votre pouce directement sur la table avec la lampe par-dessus bien placée et là logiquement ça devrait aller donc vérifiez votre lampe vérifiez que les, les ampoules les LED fonctionnent bien vérifiez que votre produit euh, soit pour euh, vernis euh, pour, euh, pardon, lampe led et uv parce que si vous avez juste une lampe uv et que vous avez des produits led ça ne tient ça ne sèche pas euh, là c'est un produit qui est à la fois euh, led et uv et du coup, vous pouvez euh, donc l'utiliser sous euh, ben, des lampes hybrides euh, comme celle-ci avec des petites euh, diodes luminescentes donc, euh, qui permettent de sécher à la fois les semi-permanents, les gels, qu'ils soient euh, donc en, en UV ou en LED. Donc ça, c'est très important de, de vérifier tout ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut vérifier Eh bien, de ne pas mettre trop de matière. Parce que si vous mettez trop de matière, en fait, euh, le produit ne pourra pas sécher à cœur. Et du coup, ben, euh, si le produit n'est pas sec, eh bien, il se décolle très rapidement. Ensuite, les personnes qui ont les ongles très, très, très courts, et si vous leur faites des ongles longs comme ça, en fait, il y aura un, un effet de... Comment on va dire de basculement un peu de l'avant de pression sur l'avant je ne retrouve plus le terme, je vais le retrouver dès que j'aurai fini la vidéo comme toujours euh, qui fait euh, que en fait ça va se relever sur l'arrière la pression est tellement grande euh, que sur l'arrière ça se décolle donc si en fait vous avez un, un ongle beaucoup trop long par rapport à, à votre plaque naturelle et ça on l'apprend aussi dans la formation je vous explique en fait euh, quelle est la longueur idéale par rapport euh, à la plaque d'ongle naturelle euh, donc donc euh, là, ce sera... il y aura trop de pression euh, et du coup, ben, votre ongle va se décoller très rapidement. Une autre cause, ben, c'est simplement d'utiliser des produits de mauvaise qualité. Et là, souvent, il y a des produits que vous utilisez qui sont peut-être euh, chers, <rire> mais qui ne sont pas forcément de bonne qualité. Donc euh, ne corrélez pas le prix euh, à la qualité. Par exemple je n'aime pas trop donner des marques mais vraiment pour avoir eu énormément d'avis négatifs sur cette marque je, je veux quand même vous mettre un peu en garde contre pégissage parce que du coup les, les produits ne tiennent pas du tout moi j'ai travaillé dans un tout premier temps avec eux parce que je, je pensais que c'était des bons produits parce qu'on les utilisait à l'école mais honnêtement ils ne tiennent pas et euh, toutes les personnes que je connais qui les ont utilisés ne tiennent et ça ne tient pas donc surtout préférez prendre des produits peut-être un tout petit peu plus plus cher, mais avec un super résultat euh, moi je pense que n'importe quelle cliente avec une repousse comme ça avec zéro décollement elle serait prête à mettre 5 euros de plus et la différence entre des produits de qualité et des produits euh, plus bas de gamme qui tiennent moins euh, sur une pause ça représente peut-être 2 euros même pas ah, en sachant que, voilà, là je vous montre que la base, mais ça va être avec, euh, avec le, le reste de la gamme aussi, hein, bien sûr. Euh, tout le gel, tout ce que vous allez utiliser durant votre pause, en fait, ça vous coûte peut-être 2 euros grand max en plus euh, au niveau des produits. Mais par contre, la cliente euh, qui revient après un mois comme ça, elle est super contente de, de revenir et elle est super contente que ça ait tenu. Elle va vous, vous fidéliser, enfin, elle va être fidélisée et surtout, elle va parrainer d'autres personnes. Elle va en parler autour d'elle. Donc, c'est vraiment un cercle vertueux. Donc, surtout les filles, j'ai envie de vous dire, n'utilisez pas des produits bas de gamme juste pour pouvoir économiser 1 ou 2 euros par pause. Préférez plutôt viser euh, ben, du plus haut de gamme, des bons produits, mais qui tiennent. C'est super important. Une fois que vous allez travailler avec des produits comme ça, vous allez voir que c'est tellement agréable de travailler, que, euh, que c'est tellement agréable d'avoir des clientes qui reviennent et qui sont satisfaites qu'en fait, vous euh, ben, vous direz, mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant quoi. Donc voilà, là, c'est les principaux points. Donc je récapitule le fait de mettre trop de matière au niveau des cuticules, le fait aussi de ne pas bien faire le bombé par exemple, euh, surtout si vous faites des ongles beaucoup plus longs, hein, si votre bombé vous le placez sur le bord libre, il n'a aucun intérêt, au contraire, il va alourdir le bord libre, ici ça va être trop fragile vous risquez de casser euh, au-delà de la zone de fracture, donc la zone de fracture c'est ici, c'est le la jonction entre l'ongle naturel et le bord libre enfin de, de la plaque de l'ongle et du bord libre donc euh, voilà, au-delà de la zone de fracture c'est ici, tout ça pareil on le voit dans la formation professionnelle on, on voit comment éviter ça et euh, donc du coup voilà mettez bien la bonne quantité de matière, ni trop, ni trop peu pour que, voilà, vos ongles restent fins vous voyez que mes ongles sont hyper fins surtout ceux-là, on le voit bien euh, hyper hyper fins et pourtant ça tient, vous voyez, j'ai pas j'ai pas un bon, j'ai même pas de bombé en fait, c'est mon bombé naturel au niveau des ongles, mais vous voyez qu'à chaque fois c'est très très fin à ce niveau-là, si vous n'avez pas ça c'est que c'est pas bon, et que vous, là vous pouvez vous dire, ben voilà, il y a quelque chose à rectifier euh, plutôt que de faire euh, des ou d'essayer de le faire par vous même euh, formez vous c'est tellement tellement important de, de se former parce que euh, c'est un vrai métier on a souvent tendance à l'oublier de se dire voilà c'est facile on met un peu de produit sur les ongles c'est réglé en fait non c'est un vrai métier là j'ai fait une pause ultra ultra simple mais euh, je peux vous garantir que si vous avez envie d'aller très très loin dans ce métier vous pouvez faire des choses magnifiques sur les ongles des choses vraiment qui sortent de l'ordinaire moi j'avais envie de faire quelque chose de, de simple en ce moment parce que voilà je suis dans, dans cette période là mais après ça dépend il y a des périodes où je vais faire des choses extrêmes euh, des stilettos très très longs, des amandes russes des choses comme ça ça dépend de mes goûts et du coup euh, voilà j'en ferai peut-être dans les prochains temps d'ailleurs dites moi dans les commentaires ce que vous aimeriez bien voir euh, sur la chaîne donc euh, voilà, j'en tiendrai compte pour les prochaines pauses et euh, donc du coup voilà pour continuer ma petite récapitulation des petits points pour éviter les décollements attention à votre lampe euh, vérifiez bien qu'elle soit encore euh, bien au top au niveau des LED, euh, des, des diodes vérifiez également le positionnement des mains parce que des fois on peut ça y est, je, je balance tout euh, parfois on peut l'avoir à l'envers la lampe donc vérifiez bien parce qu'en fait quand vous regardez sous la lampe euh, vous avez les lampes, en général euh, les, les petites diodes qui sont placées en arrondi donc en fait si vous lavez à l'envers la lampe, euh, quand vous mettez vos mains dedans les lumières sont comme ça et du coup ben, ça ne sèche pas, encore une fois il faut la tourner et vraiment vérifier que les, euh, que les ongles soient bien en dessous euh, pour que ça sèche bien voilà, j'espère que c'est une vidéo qui vous, vous aura appris quelque chose ah oui euh, dernière précision encore une fois la base est extrêmement importante euh, dépolir la surface de l'ongle C'est super important Utiliser un cleaner Pour euh, pour vraiment bien euh, Enlever toutes les poussières, tous les corps gras Si vous avez un ongle euh, gras Une personne qui a des ongles gras Vous ne pourrez rien faire dessus, ça ne tiendra pas Donc je suis désolée de vous le dire euh, Mais voilà, c'est comme ça On peut pas faire de miracle hein, C'est comme euh, on peut pas faire euh, de permanente sur une chauve Ben voilà, C'est un peu la même chose Donc euh, les, les personnes qui ont des ongles très très gras On ne peut pas euh, enfin, vous pouvez essayer, hein, mais ça tiendra deux semaines et ce ne sera pas de votre faute parce que l'ongle rejette naturellement les, les produits. Donc, euh, voilà. Si vous voulez en apprendre beaucoup plus, on va beaucoup plus loin euh, pour traiter toutes ces questions et bien plus encore dans la formation professionnelle. Vous retrouvez toutes les infos sur le site eornels-international.com. Et puis, euh, ben, pour ma part, je vous fais un énorme bisou comme d'habitude et je vous dis à bientôt dans les prochaines vidéos. Bye